Nous, dans Lyon, depuis le 19 janvier, il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues pour manifester et exprimer sa colère. 8 500 manifestants à Auxerre du jamais vu. Que ce soit à Sens, à Avalon, à Charny, partout des cortèges et des rassemblements fleurissent pour contester ce gouvernement et sa réforme funeste. Ce qui est valable pour Lyon, mais également pour la France, les manifestations sont monstrueuses, avec jusqu'à 3,5 millions de manifestants. C'est un raz de marée populaire. Trop, c'est trop, réforme chômage et RSA. Réforme des retraites, inflation, prix de l'essence, hausse des prix des loyers, de l'énergie. La coupe est pleine. Quand les Français voient les cadeaux faits au grand patron, la, la colère n'en est que grandissante. Cette réforme des retraites est injuste et non nécessaire. Macron répond aux ordres des banques et des marchés financiers, mais le corps nous indique clairement que le système des retraites est bien. Les femmes sont les premières victimes. Leur âge de départ augmentera deux fois plus, même avec leur trimestre supplémentaire. Les aménagements du dispositif carrière longue sont une arnaque. L'âge de départ recule de 2 ans pour ceux qui ont commencé à 18 ou 19 ans, et d'un an pour ceux qui ont commencé avant. Les nouveaux retraités auront des pensions de plus en plus basses car ils n'auront pas tout leur trimestre. L'État espère faire une économie de 14 milliards sur le dos des retraités. Durant cette crise politique, nous pouvons remercier les députés de LFI. Après avoir forcé le non-vote de l'article 7 à l'Assemblée et s'être fait accuser de tous les maux de la société, ils ont mené la bataille depuis janvier. Que ce soit à l'Assemblée Nationale ou sur le terrain, la stratégie a été la bonne. Avec l'association de l'intersyndicale, ils ont appelé sans relâche à prendre la rue, ce que redoutait le plus le gouvernement. La mise en place d'une caisse de grève nationale, la tournée des facs et des villes montre à quel point nos députés se sont engagés jusqu'au retrait. Le gouvernement a tout fait pour stopper la mobilisation, en martelant ses mensonges dans les médias, en jurant que c'était nécessaire, juste, le 1200 euros, etc. Ils ont tout fait pour que les jeunes ne s'emparent pas du mouvement. Pourtant, les jeunes l'ont bien compris. La réforme des retraites emplois en moins pour les jeunes, 310 chaque année, alors qu'on sait qu'il y a déjà 1,4 millions de jeunes, ni en études, ni en emploi, ni en formation. Les jeunes qui ont déjà subi la réforme par qui est une machine de production et de sélection sociale. Donc La plateforme a eu comme effet de renforcer un système à deux vitesses, avec des universités et des écoles élitistes d'un côté, et de l'autre des établissements peu financés où les étudiants débordent des amphithéâtres. Au pied du mur, les sans facs se tournent de plus en plus vers le secteur privé qui a fait son arrivée sur plateforme. Ces formations sont peu ou pas reconnues par l'État et auprès d'instructions exorbitantes qui ont vu leur effectif multiplié par 10 sur la décennie. Enfin, ils ont subi aussi le mépris des députés de la majorité qui ont voté contre le repas à 1 euro pour tous les étudiants. Et maintenant ils se voient confrontés au SNU que le gouvernement entend rendre obligatoire dès l'année prochaine. À l'heure où on voit que l'éducation nationale a besoin de moyens, Macron entend ponctionner une partie de son budget pour discipliner la jeunesse en la casernant, pour la soumettre à des activités de type militaire. Garde à vous, lever du drapeau, marseillaise, marche au pas, etc. Nous nous engagerons, engagerons jusqu'au retrait de cette réforme, avec notamment la manifestation du 23 janvier, mais aussi toutes les actions menées jusqu'à cette date. Le tractage euh, mardi midi, par exemple, au rond-point polaire. 23 mars. 23 mars. Ah oui, pardon. 23 mars, votre point. La colère est grande face à ce gouvernement totalement isolé, qui en plus de vouloir nous faire travailler deux ans de plus, passe en force, s'assoit sur l'avis de tous, depuis l'opinion publique jusqu'à l'Assemblée nationale, en passant par les organisations syndicales unies et la mobilisation historique des travailleurs. Ce gouvernement est faible, et la crise politique est maintenant ouverte. Partout, la généralisation de la grève se discute. Les raffineries, les collectes, le traitement des déchets, les ports, les docks, les transports, les universités sont à l'arrêt par la grève, les occupations et ont décidé de durcir les blocages. Les rassemblements spontanés ont été nombreux à l'annonce du 49-3, comme ici à Auxerre ou à Sens vendredi. Le tractage à Auxerre s'est transformé en blocage du rond-point. À Sens, hier soir encore plus de 250 personnes se sont rassemblées devant la sous-préfecture. Partout, le rejet de sa réforme et de Macron s'amplifie. Depuis deux mois, des millions de travailleurs sont mobilisés pour le retrait de cette réforme. Par cette mobilisation, nous avons fait reculer l'Assemblée nationale. Nous allons faire reculer Macron. Ne lâchons rien, poursuivons la mobilisation, organisons la contestation et amplifions la grève. Rendez-vous mardi à midi au rond-point paul à l'appel de l'intersyndicale. Jeudi 23 pour la grève massive et les manifestations à sens à 10h et au CER à 14h. On se réunit partout pour décider de la suite et on continue jusqu'au retrait. Nous pouvons et nous allons gagner. Merci à Adrien de nous accueillir. Merci à Jérôme, et Mathieu et Sabine de venir nous rendre visite dans notre belle ville d'Auxerre. Aujourd'hui, c'est le 152e anniversaire de la Commune de Paris, période insurrectionnelle durant laquelle les Parisiens furent maîtres de la capitale. Elle a duré 72 jours, du 18 mars au 28 mai 1871, avant d'être violemment combattue par le gouvernement républicain lors de la semaine sanglante. Point commun avec la situation actuelle. La révolte naît d'une méfiance, d'une défiance radicale à l'égard des élites dirigeantes du moment, gouvernement et assemblées législatives, dont les décisions autoritaires et liberticides, antisociales, successives, ont exacerbé les tensions dans le pays, et en particulier à mépris des, par des parlementaires, réduit au rôle de Gauthier, mépris des corps intermédiaires, et plus que tous, mépris du peuple infantilisé tenu pour incapable de comprendre son propre intérêt et de se gouverner par lui-même. Alors que même, le patronat, alors même que le patronat, il faut le rappeler, jugeait que le moment n'était pas bon de lancer une réforme des retraites, Macron s'est entêté dans cette voie, quoi qu'il en coûte, pourrait-il dire. Et ce d'abord, non pas pour des raisons économiques, faussement avancées, mais pour montrer et affirmer son pouvoir incontesté et incontestable, pour mettre au pas toute la société. Ce faisant, Macron joue clairement avec le feu. Soit cela passe, alors tout pourra passer à l'avenir, soit cela casse, et alors personne ne peut vraiment dire comment tournera la situation dans le pays. Quant à nous, les forces de gauche, nous tenons prêts à toute éventualité, et notamment à la 6 République. Bon, et bien et ben l'essentiel a déjà été dit. Euh, merci à toutes et tous d'être euh, d'être venus ce soir. Donc je me présente euh, rapidement puisque je ne suis pas du coin. Euh, Jérôme Gavre. je suis député depuis le 19 juin dernier euh, de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, donc la 12 circonscription de député la France euh, euh, la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est notamment deux villes dont vous avez entendu parler, puisque ce sont deux villes dont étaient parties les émeutes en 2005 suite au décès de deux jeunes qui avaient péri dans un transformateur électrique. Ils s'étaient réfugiés pour fuir la police. Donc ces deux villes, c'est Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Euh, Il n'y a pas que ces deux villes dans la circonscription, mais celles-là je les parle systématiquement. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir été élu dans cette circonscription qui est touchée de plein fouet par euh, les conséquences euh, de la politique menée par euh, les gouvernements successifs et depuis maintenant euh, près de six ans par euh, les gouvernements d'Emmanuel de, Macron. À Kitschisoubois par exemple, 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc vous imaginez les ravages que produit la poursuite de sa politique euh, C'est absolument euh, effrayant et oui la situation est explosive mais ça je vais y revenir. Et je suis par ailleurs euh, militant du parti ouvrier indépendant et à ce titre je suis le seul député euh, du parti ouvrier indépendant dans le groupe parlementaire euh, de la France Insoumise et ça se passe d'ailleurs euh, très bien et je suis très heureux de faire partie de ce groupe parlementaire mais je vais avoir l'occasion d'y revenir. Alors, comme un certain nombre de choses ont été dites, et puis comme de toute façon c'est maintenant clair pour euh, tout le monde, c'est d'ailleurs clair pour tout le monde depuis déjà pas mal de temps, je ne vais pas revenir sur euh, le contenu de euh, la réforme des retraites. Cette réforme, elle est massivement rejetée, et à juste titre, parce que tu l'as dit, euh, les gens ont bien compris que la seule fonction de cette réforme, c'est d'alimenter... D'augmenter toujours plus les profits du capital financier et euh, capital financier qui est euh, abreuvé hein, de, de dettes publiques. Je rappelle quand même, puisqu'on nous casse les pieds avec euh, 12 milliards qui, soi-disant, manqueraient dans les caisses de retraite à l'horizon 2027, mais je rappelle que le montant des exonérations de cotisations sociales se monte chaque année à plus de 60 milliards. Je rappelle que le montant des aides publiques euh, distribuées chaque année généreusement aux patrons des grands groupes, c'est plus d'une centaine de milliards. Et les actionnaires de ces mêmes grands groupes ont vu l'an dernier leurs dividendes atteindre le chiffre record de 80 milliards au second, au second semestre de l'année passée, de l'année 2022. Ces seuls chiffres suffisent à régler la question. L'objectif, il est également, bien évidemment, et c'est directement relié, de tirer un trait définitif sur les conquêtes arrachées en 1945 par la classe ouvrière. Alors, aujourd'hui, au moment où on se réunit, on est, euh, et vous l'avez dit, on est dans, tu as eu mille fois raison d'ailleurs de repartir de la commune, on est dans une situation euh, inédite. On est dans une situation inédite parce que la force considérable de la mobilisation et de la résistance des travailleurs, mais plus largement de, de très larges couches de la population, parce que ça dépasse même euh, le cadre euh, de la classe ouvrière et, et, et de ses organisations, la force de la mobilisation et de la résistance aujourd'hui bouscule absolument tous les scénarios qu'on croyait finalement euh, fixés et acquis d'avance. Euh, premier élément qu'il faut souligner quand même, on en a pris l'habitude depuis le 19 janvier, et depuis les appels au 19 janvier, mais cette situation tient toujours, et c'est heureux, toutes les organisations syndicales, tout le monde y revient, tout le monde insiste, mais il faut une fois de plus le souligner, toutes les organisations syndicales de ce pays sont unis sur un mot d'ordre parfaitement net et parfaitement clair, exigeant le retrait pur et simple de cette réforme. Euh, mes chers amis, mes chers camarades, on n'a pas toujours connu une situation de ce type. Moi j'ai été syndicaliste pendant euh, plus de 20 ans, j'ai connu des batailles âpres, notamment contre des projets de réforme des retraites, où les organisations syndicales étaient divisées où certaines avançaient le mot d'ordre à juste titre de retrait, et où d'autres étaient plus sur une ligne d'accommodement et d'accompagnement. Là, aujourd'hui, toutes les organisations syndicales, y compris la CFDT, et je dis ça pas pour lui taper dessus, Laurent Berger lui-même, le patron de la CFDT, reconnaît... Euh, euh, qu'il le reconnaît, il, il dit souvent lorsqu'il passe sur les plateaux de télé, mais vous savez, moi, euh, discuter euh, et euh, faire en sorte qu'on puisse réformer, puisque lui c'est ce qu'il appelle réformer, euh, c'est dans l'ADN de mon organisation. Mais là, ça n'est pas possible. Et puis en plus, comment voulez-vous discuter avec ce pouvoir, comment voulez-vous discuter avec ce gouvernement, puisque... Dès le départ, il est indiqué que de toute manière, il n'y a rien à négocier. Donc, toutes les organisations sont unies sur le mode ordre de retrait. Moi, j'ai connu des situations où, après un passage au Parlement, même après un passage en force euh, appuyé sur l'utilisation du 49.3, j'aurais j'aurai l'occasion d'y revenir, les directions syndicales, dont certaines sont très légalistes, on va dire, euh, auraient été tentés de, comment dire, de prudemment et gentiment retirer le tapis. Là, ce n'est pas ça qui se produit, puisque toutes ces organisations syndicales, le soir de l'utilisation du 49er euh, à l'Assemblée nationale, euh, il, y a, bien, il y a deux jours, les, les événements se bousculent et vont vite, mais c'était il y a deux jours, ont euh, immédiatement réaffirmer leur exigence de retraite et on dit dans ces conditions nous appelons à faire grève et à manifester le 23 euh, elles ne se contentent d'ailleurs pas toutes de dire ça puisque j'ai vu le communiqué de la confédération CGT sorti hier le communiqué de la confédération FO et très nettement il euh, y a un durcissement très net du ton employé dans ces communiqués Puisque les deux appellent à reconduire la grève et appellent de leurs deux l'expansion de la grève. Donc on est dans cette... et, et je pense que c'est juste et je pense que c'est légitime et qu'il faut appuyer ce mouvement. Donc on est dans cette situation, mais de la même manière au plan politique, tous les scénarios qu'on croyait fixés et acquis d'avance, eh bien ils ont été bousculés, euh, vous en avez parlé, euh, au point de départ... L'équilibre des forces à l'Assemblée nationale euh, fait qu'on était en droit de se dire, au début de l'examen du projet de loi de la réforme des retraites, euh, bien, euh, en définitive, et dès, dès l'examen en première lecture de ce projet de réforme, euh, ça va être adopté. Ça risque fort d'être adopté. Parce que, euh, ils ont raison, tous ceux qui soulignent que euh, cette réforme est conforme au projet, par exemple, des, euh, des députés les Républicains. En toute logique, les Républicains devaient faire cause commune avec euh, Renaissance, euh, Le Modem et Horizon. Mais la puissance de euh, la mobilisation a fait qu'un certain nombre de ces députés ont commencé à se poser des questions, pour certains y compris pour leur avenir personnel. Et puis, dans cette situation, parce que nous sommes insoumis, nous avons joué le rôle qui est le nôtre, de députés insoumis. On a fait campagne euh, à l'élection présidentielle, puis aux élections législatives, sur une ligne nette de rupture. De rupture sur tous les plans, de rupture avec la politique de Macron et ses conséquences, dont on ne veut plus et qui doit être stoppée, de rupture nette avec ces institutions dont le caractère antidémocratique saute aux yeux de tout le monde aujourd'hui. Or, quel véhicule législatif a été choisi Le fameux article 47.1, qu'on était nombreux d'ailleurs à l'Assemblée Nationale à découvrir. Je ne découvrais pas, comme d'ailleurs tous mes collègues LFI, je ne découvrais pas le caractère antidémocratique des institutions de la 5 République. Puisque je rappelle quand même qu'en l'espace... De quelques semaines, ce gouvernement, pourtant euh, récemment arrivé au pouvoir, avait accompli l'exploit inédit dans l'histoire de la Ve République d'utiliser l'article 49.3 en l'espace de, euh, oui, en euh, dix fois de suite, en l'espace de quelques semaines seulement. Bon, il avait euh, explosé tous les records. Bien. Et là, on nous dit, on va utiliser l'article 47.1. Je découvre donc, comme certains de mes collègues, ce qu'est l'article 47.1. Et là, je découvre que, pour ce qui est de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, on va avoir euh, gracieusement 9 jours, je dis bien 9 jours, en tout et pour tout, pour discuter d'un projet de réforme en première lecture d'un projet de réforme qui va percuter la vie de millions et de millions. C'est quand même incroyable. Donc, dès le départ, on a dit, on n'accepte pas. On n'accepte pas ce cadre antidémocratique, on ne s'y pliera pas. Expédier les affaires comme ça, comme si de rien n'était, en l'espace de quelques jours seulement, ce sera sans nous. Alors, on s'est fait traiter de tous les noms, parce que, évidemment... Euh, on ne s'exprime pas comme il faut, on gueule parfois un peu plus fort que les autres, au, au passage, on n'est pas les seuls, hein, parce que on parle des, euh, de l'attitude euh, impolie au regard euh, des canons institutionnels des députés de la France insoumise, mais on parle rarement de l'attitude euh, très provocatrice euh, de la majorité et des macronistes eux-mêmes, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, euh, on n'est pas beau, quoi. On n'est pas beau, on est crado, on vient en basket et en jean, c'est vraiment pas bien, c'est pas correct. En plus, on gueule comme des veaux, donc ça, ça ne se fait pas. Euh, ça, bien évidemment, c'est l'écume des choses, et en réalité, personne n'en a pas grand-chose à faire. Mais, euh, qu'a-t-on fait pendant toutes ces semaines On a pointé les mensonges systématiques de ce gouvernement. On a été un facteur de... On a pointé tous ces mensonges, les mensonges sur les 1200 euros, les mensonges sur les carrières longues, les mensonges sur la prétendue euh, euh, lutte de ce gouvernement contre les inégalités hommes-femmes, j'en passe c'est des meilleurs. On a démonté un à un, tous les. on n'était pas les seuls d'ailleurs, les organisations syndicales avaient, fait, avaient pris leur part du boulot sur, euh, sur ce terrain, on a démon, démonté pardon, tous les mensonges qui tendaient a accrédité l'idée selon laquelle cette réforme était nécessaire et inévitable. Au bout du compte, on est allé, on a examiné deux articles, dont l'un, l'article 2, a été purement et simplement battu et rejeté. Donc, il n'y a pas eu de vote. Au terme de, euh, de l'examen en première lecture de ce projet de loi, la loi était déjà sérieusement abîmée et esquintée, puisque, au terme de cet examen en première lecture, puisqu'elle n'était pas votée, elle n'avait aucune légitimité parlementaire. Ça arrive au Sénat. Arrivé au Sénat, j'ai eu le plaisir de constater, je l'ai savouré, je dois le dire, euh, qu'un euh, certain nombre de sénateurs PCPS et EELV qui avaient été pronds à, à, à taper sur la stratégie euh, des députés de la France Insoumise, de leur stratégie d'instruction, elle eh a finalement, comme il y avait le 7 mars... Et comme les organisations syndicales appelaient le 7 mars à mettre le pays à l'arrêt, eh bien ces mêmes sénateurs qui euh, nous avaient tapé dessus, dans des termes plus ou moins sympathiques, eh bien finalement ont adopté la même stratégie, obligeant du coup le gouvernement à utiliser, là aussi encore un artifice antidémocratique, à utiliser ce qu'on appelle le vote bloqué. C'est-à-dire que vous pouvez déposer tous les amendements que vous voulez, oh bon, ils sont présentés, hein, mais ils ne sont pas votés. Donc ils servent à que là, ils ne servent à rien. Et donc, au bout, du, au bout du bout, on se prononce simplement sur le projet de réforme. Et on arrive comme ça à la situation euh, qu'on a découverte, donc euh, qui a explosé plus, plus exactement euh, jeudi, donc il y a, il y a deux jours, l'utilisation du 49 t Vous avez suivi, parce que la presse s'en est fait l'écho, euh, le déroulé des événements. Pour que le 49 terres euh, soit utilisé, il faut que le gouvernement réunisse le Conseil des ministres. S'il ne réunit pas le Conseil des ministres, il ne, il ne peut pas, alors c'est un simple artifice, et puis c'est quelque chose d'automatique, on hein, va dire, mais euh, il doit passer par cette case, il doit passer par cet état. Euh, les ministres ont été réunis au moins trois fois de suite, dans la matinée du, euh, de ce fameux Jeudi. La première réunion... A lieu le jeudi matin à 8h15. À ce moment-là, Macron, c'est euh, Le Monde, le Figaro, enfin c'est la presse qui l'a arriver, euh, est sur la ligne on va au vote. Il faut voter. Et puis, euh, ils font les calculs, ils les font dans tous les sens, et ils se rendent compte que c'est très très très compliqué, et que leur avance est vraiment très très très limitée. Il convoque une deuxième réunion, où là, ça commence euh, très franchement à brander dans le manche, si on peut dire. Et en définitive, c'est à 14h45, après trois réunions consécutives, que moi, je l'ai appris par BFM, on entrait, on s'apprêtait à rentrer dans l'hémicycle, et on apprend à ce moment-là que euh, c'est donc le 49 Ter euh, qui va être euh, utilisé parce que le gouvernement n'était pas sûr euh, de détenir la majorité. Quels étaient les chiffres Moi, je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, il s'exposait à une situation euh, de vote tellement à l'arrache que ça allait jouer peut-être qu'à une voix, deux, voire peut-être euh, était-il tout simplement en minorité. Et donc, euh, il décide d'utiliser l'article 49.3. Et donc, aujourd'hui, on est dans euh, les suites de l'utilisation du 49.3. Et je considère, de ce point de vue, on est entré dans une nouvelle situation. On est entré dans une nouvelle situation parce que la réforme n'a, du fait de tout ce qui s'est passé et de l'obligation dans laquelle le gouvernement a été placé d'utiliser l'article 49.3, la réforme n'a aucune légitimité. La réforme est totalement... Euh, illégitime et bien évidemment le 49-3 amplifie la colère qui était déjà énorme contre euh, la réforme des retraites le, peu de temps après l'utilisation du 49-3 on a vu et, et on, et on s'y est rendu en groupe euh, on a vu la place de la Concorde se remplir de manifestants le soir le jeudi soir euh, elle n'était pas euh, entièrement remplie, parce que la place de la Concorde c'est quand même assez gigantesque, mais il y avait au bas mot 30 à 40 000 manifestants, et non pas les 6 000 annoncés par, euh, office, annoncés par euh, la police, c'était le bordeaux en bas de l'écran euh, sur BFM. Il euh, y avait au bas mot 30 à 40 000 manifestants place de la Concorde. Euh, contrairement à ce qui a été dit, d'ailleurs, la manifestation était euh, pacifique. Euh, ce sont les charges euh, des policiers, c'est l'utilisation des gaz d'acrimaux et des canons à eau, et les charges, euh, euh, comment dire, très, euh, sans aucune retenue, euh, qui ont euh, ensuite provoqué ce qui s'est passé, euh, euh, passé dans la soirée et puis, euh, et puis dans la nuit. Et puis, il y a eu des manifestations spontanées un peu partout, et ces manifestations continuent depuis. Il y en a eu hier, il y en a eu aujourd'hui. Aujourd'hui à Paris, je ne sais pas comment ça se passe puisque j'y suis pas. Pardon sont dans les halles. Ah bon Avec les fumigènes dans le métro... Pas bien. Bon, donc c'est parti quoi. Donc, on est dans cette situation-là, et tout indique que ça va continuer et que même ça va s'amplifier. Avec l'utilisation du 49.3, Macron, totalement isolé, t'as parfaitement, parfaitement raison de le dire, euh, a, euh, a jeté des litres et des litres de kérosène sur une situation qui était déjà... Euh, qu'elle a su de jouer le rôle de fusil. Le fusil est déjà cramé d'ailleurs. Elle, elle est en sursis, Elisabeth Borne. Le compte à rebours et, et, et en est enclenché. C'est absolument inévitable. Ce gouvernement, aujourd'hui, plus personne ne le calcule. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, du coup, la colère remonte directement, se dirige directement contre le chef de l'État lui-même, contre Macron, contre le monarque. Et d'ailleurs, je note que beaucoup, euh, aujourd'hui, euh, sur, euh, sur les plateaux, à la radio, dans la presse, pointent de plus en plus. Euh, ça ça n'est pas, pas nouveau, hein. les gilets jaunes avaient déjà... Euh, beaucoup ciblé et à juste titre le caractère monarchique de Macron et de la Ve République, mais là c'est repris par beaucoup, et, et, et cet aspect-là ne peut évidemment que se, que se renforcer. Et de la même manière, cette colère, par définition, eh bien elle remonte aussi contre... Euh, elle remonte contre Macron, mais Macron c'est quoi C'est le personnage le plus puissant d'institutions dont je l'ai dit, les institutions de la Vème République, dont le caractère antidémocratique saute à la figure de tout le monde. On en est au 11e 49-3 en l'espace de trois mois. Euh, c'est énorme. Euh, pour résumer les choses, on a un gouvernement réduit à une tête d'épingle qui gouverne contre le pays. Oh ben ça vous n'y pouvez rien, mais ça, ça, ça ne peut que déboucher sur une situation explosive, c'est inévitable, qui de fait pose déjà la question des institutions, de leur, de leur caractère antidémocratique et donc la nécessité de les renverser, la nécessité de les balayer et de donner la parole au peuple pour qu'il se dote. Euh, d'institutions réellement, euh, réellement démocratiques. Alors, à partir de là, euh, j'allais dire, euh, qu'est-ce qu'on a à faire ben, D'une certaine manière, les travailleurs nous donnent la réponse. Les mobilisations qui ont lieu depuis jeudi, dont je pense qu'elles sont amenées à continuer et à s'amplifier, même si euh, je ne doute pas une seule seconde que le gouvernement va s'employer de son côté, il le fait déjà, à euh, réprimer, euh, à intimider. J'étais euh, hier soir euh, à la porte d'un commissariat dans le centre de Paris, en premier arrondissement, parce que des jeunes, des étudiants de Tolbiac, euh, qui s'étaient rendus après leur assemblée générale en cortège euh, au centre d'incinération euh, d'Ivry, qui est occupé depuis maintenant 15 jours... Euh, par, par les, les, les travailleurs en grève, eh bien, ont été chargés par la police, certains ont été interpellés, placés en garde à vue, et dans ce cas-là, c'est 24 heures, parfois renouvelées pour 24 heures supplémentaires, de garde à vue pour des, des, des jeunes de 17, 18, 19 ans. Parce qu'il s'agit en définitive de, de terroriser. Nul doute que le gouvernement va tenter d'appuyer sur ce bouton, mais il le fait dans une situation où, encore une fois, il a la majorité contre lui. Et ces mobilisations, elles s'inscrivent, par ailleurs, dans un contexte, dans une situation où, s'appuyant sur l'unité syndicale dont j'ai parlé tout à l'heure, des secteurs entiers ont décidé la grève. Et cette décision de recourir à la grève, à la grève reconductible, à la grève jusqu'au retrait, est totalement légitime et nous la soutenons totalement. Soutien total aux éboueurs en grève, soutien total aux cheminots, aux travailleurs de l'énergie, aux travailleurs des raffineries. Au moment où nous parlons, il y a deux des six raffineries de ce pays qui ont été mises à l'arrêt total. J'ai vu ce matin des responsables CGT de cette branche, euh, de la branche pétrole, de la fédération de la chimie, qui disait « il faut se préparer à ce que si, si j'étais les gens, euh, je commencerais à faire des pleins d'essence parce que la situation risque de se tendre et de se durcir et, ». Et, et, et moi, pour être tout à fait clair et tout à fait concret, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Ce gouvernement ne nous laisse pas d'autres solutions. Ce que j'appelle de mes voeux, mais je ne suis, là je dis « je », mais euh, je peux parler au nom du groupe parlementaire auquel j'appartiens. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est que la grève qui est l'arme des travailleurs face à un gouvernement qui n'entend rien, qui est sourd comme un pot, euh, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que cette grève s'étende et qu'elle se généralise pour le contraindre à reculer. J'ai vu euh, comment dire, hier que euh, dans certains secteurs, notamment dans le secteur des ports et docks, qui ont un pouvoir de blocage euh, évidemment considérable, Et eh bien, euh, la fédération CGT de cette branche appelle euh, à bloquer les 21, 22, 23, et à continuer si nécessaire euh, après la grève du 23. Donc, euh, je le dis, je le répète, moi j'appuie euh, totalement et sans réserve ces processus, ces mouvements, je souhaite qu'ils s'amplifient parce que je pense, et c'est pas que moi qui le dis, je pense que c'est le, le moyen pour faire reculer Macron, d'ailleurs Macron lui-même le dit, euh, s'il ne le dit pas directement, en tout cas ses plus proches conseillers le disent, l'opinion qui n'est pas spécialement euh, un journal rouge, puisque c'est un journal patronal, euh, faisait, citait l'autre jour un conseiller de l'Elysée, qui disait la chose suivante, la seule chose... Euh, que redoute le chef de l'État et qu'il fera reculer, c'est une situation de blocage du pays. Alors, euh, les mobilisations qui se multiplient là depuis 48 heures, les euh, <coughs> ronds-points dont vous avez parlé, ça rappelle une autre période, assez récente, qu'on a soutenue à fond également, euh, les, les grèves euh, qui, euh, qui cherchent à se multiplier, eh bien tout ça si ça conduit au blocage du pays, je pense que c'est à même de faire reculer Macron, et c'est ce qu'il faut faire, parce que qu'on euh, veut tous le retrait de cette réforme. Et quand je dis qu'on qu soutient ce mouvement et ce processus, c'est très concret, alors vous imaginez bien que ce n'est pas un député qui a le pouvoir de déclencher la grève. Bon, euh, ça se saurait. En revanche, il peut utiliser les tribunes dont il dispose, euh, pour euh, relier ce message, ce que nous avons fait, y compris euh, à l'Assemblée, à chaque fois qu'on en a eu euh, l'occasion. Et ce qu'on fait aussi très concrètement euh, via l'outil des caisses de grève, parce que la grève, par définition, surtout aujourd'hui, ça demande aux travailleurs des sacrifices inouïs, que beaucoup ne peuvent, ne peuvent pas euh, comment dire, se, se permettre. Alors la question des caisses de grève, c'est une question absolument euh, centrale. Moi et mes assistants parlementaires, pour alimenter cette caisse de grève, depuis le 7 mars, on reverse l'intégralité, moi, de mon indemnité parlementaire, mes assistants parlementaires de leur salaire, pour alimenter cette caisse de grève. Et euh, la semaine prochaine, j'irai au dépôt RATP, qui est le plus proche de chez moi, pour euh, faire un chèque euh, aux, euh, aux travailleurs de la RATP qui bloquent euh, leur dépôt de bus. Euh, C'est pas grand chose mais en même temps, euh, ça doit être fait, et par ailleurs, et je le souligne quand même avec une certaine fierté, parce que euh, des travailleurs et des syndicalistes me l'ont dit, mais je sais qu'ils l'ont dit à d'autres députés LFI, c'est quand même rare de voir des députés qui ne trahissent pas ceux qui les ont élus. Donc, je signale ça parce qu'il y a un point commun entre l'attitude entre, d'une part, euh, la, la campagne qu'on a menée aux législatives, une campagne sur une ligne nette de rupture le mandat qui nous a été confié c'est la rupture et donc l'attitude qui a été la nôtre pendant euh, les débats à l'Assemblée Nationale ça a été de la même manière une attitude de rupture et peu importe ceux qui voient un problème et qui trouvent qu'on parle trop fort et qu'on est dégradé euh, et, et, et, ça, et ce qui va avec c'est ce que je viens d'expliquer sur euh, le terrain du soutien aux mobilisations et euh, du soutien euh, à la grève. Donc, je l'ai dit, on, est entré dans une, on entre dans une situation qui risque fort de déboucher sur une situation euh, explosive. Je ne vais pas ici me livrer à des pronostics, mais euh, il, il est clair que là, euh, comment dire, tous les ingrédients d'une confrontation majeure, quand même, sont en train de... Euh, de s'accumuler et pour notre part, on y est prêt et vous pouvez nous faire confiance pour rester sur la ligne qui est la nôtre depuis la campagne, euh, les deux le dernières campagnes électorales, une ligne nette de rupture, aucune concession, aucun soutien sous quelque forme que ce soit à ce gouvernement et à cette politique, mais au contraire, euh, l'affrontement euh, contre ce gouvernement pour le contraindre à reculer. De toute façon, c'est lui euh, qui, euh, qui, nous est, qui nous y contraint. Et je voudrais conclure sur euh, un point, parce que j'ai dit tout à l'heure, cette réforme euh, est illégitime. Et ça, c'est le fait majeur et central de la situation. Et pour illustrer à quel point cette réforme illégit est, -il, est illégitime, euh, j'ai cité tout à l'heure toute une série de chiffres sur les profits faramineux euh, euh, des multinationales. Mais je voudrais donner un autre exemple, qui est un, qui est un, élément, qui est un exemple qui est tout sauf anecdotique. Je disais tout à l'heure, ils nous casse les pieds pour ne pas dire autre chose, pour 12 milliards qui manqueraient dans les caisses de retraite à l'horizon 2027. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il leur a fallu quelques minutes seulement pour trouver 413 milliards pour le budget de l'armée, pour les dépenses militaires et disons-le clairement pour la guerre. Ce gouvernement a remis à tous les parlementaires à la fin de l'année 2022 un document qui s'intitule « La Revue Nationale Stratégique ». La Revue Nationale Stratégique, elle fixe, euh, comment dire, les, les grandes orientations gouvernementales en matière euh, de politique euh, militaire. Et il y a plusieurs considérants, bien évidemment, dans ce, dans ce document, qui est un document de, de, de quelques dizaines de pages, euh, il y a des considérants sur lesquels je vais revenir, euh, concernant, bien évidemment, la situation à l'échelle internationale. Et puis, il y a plusieurs chapitres, et le troisième chapitre de cette revue nationale stratégique, c'est, nous devons nous orienter, nous devons orienter la politique de la France vers l'économie de guerre. Alors, camarades, il faut être clair, l'économie de guerre, c'est très concret, c'est très simple. Tout, absolument tout, doit être subordonné aux impératifs du budget de l'armée, aux impératifs du budget de la défense. C'est très concret. Je vais redonner un exemple que je tire de ma circonscription, et vous comprendrez tout de suite que les exemples que je vais prendre, vous pouvez les plaquer et vous pouvez les appliquer partout. Dans ma circonscription, à Clichy-sous-Bois, encore une fois, à la rentrée prochaine, il y a 17 fermetures de classe dans le premier degré. Dans ma circonscription, il y a un hôpital, l'hôpital de Montfermeil, où il manque... 90 lits parce qu'il y a 60 postes d'infirmières qui ne sont pas pourvus. Eh bien. bien, ça, ça doit continuer et ça doit même s'aggraver parce que tout doit être subordonné. Ça Pour ça, il n'y a pas d'argent. Pour les hôpitaux qui sont à l'os, pour l'école publique qui est en train de couler et de faire naufrage, pour la jeunesse, j'y reviendrai après, pour la jeunesse qui est touché plein fouet par cette politique, il euh, n'y a rien, et il y a même moins que rien. Il faut continuer à sabrer dans les dépenses. Tout ça pour pouvoir donner 413 milliards pour le budget de l'armée. Donc, la réforme des retraites, il y a un lien direct entre la réforme des retraites et puis ce contexte de marche à une, à une économie de guerre. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que depuis quelques jours et quelques semaines, les articles dans la presse, sur, il ne s'en cache plus, hein, euh, parce que j'ai cité la revue nationale stratégique, mais personne ne connaît la revue nationale stratégique, euh, y compris pas tous les parlementaires. Mais en revanche, dans la presse, depuis quelques jours et quelques semaines, les articles se multiplient pour justifier cette marche à l'économie de guerre. Ça intervient dans un contexte, vous le savez tous, je ne vous apprends rien, qui n'est pas n'importe lequel. Au moment où on parle, au moment où on se réunit, la guerre en Ukraine, il y a, et les chiffres risquent malheureusement fort d'être sous-estimés et minimisés, il y a 150 000 victimes des deux côtés. Il y a 150 000 victimes du côté ukrainien, au Bamo. Il y a 150 000 victimes du côté russe et du côté de ces jeunes soldats russes qui sont envoyés à la boucherie. Ce gouvernement... Le gouvernement d'Emmanuel Macron nous dit il n'y a pas d'autre solution face à cette situation que de continuer à livrer des armes. Il n'y a pas d'autre solution que de continuer les sanctions contre la Russie. Sanctions dont les oligarques russes au pouvoir, ces mafieux atroces, ces criminels qui sont au pouvoir au Kremlin ne subissent pas les conséquences, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Poutine et les oligarques dont il est le représentant qui en subissent les conséquences. Les conséquences, ceux qui les subissent, c'est le peuple russe. Euh, et il faut renforcer la place de la France dans l'OTAN. Alors, euh, moi, je me pose une question, où est-ce que tout ça va nous conduire On est dans une situation qui est quand même éminemment dangereuse. Euh, à force de jeter de l'essence sur un brasier, euh, malheureusement, je, je crains fort qu'à un, qu un moment donné ça me dérape, et ça me débouche sur une situation totalement incontrôlable. Alors, euh, j'ai déjà exposé, exprimé la fierté qui est la mienne d'appartenir au groupe parlementaire à Ce groupe parlementaire, lorsque la résolution sur la guerre en Ukraine a été présentée, euh, au Parlement français, euh, résolution qui, qui était une résolution belliciste, hein, une résolution guerrière. Il faut amplifier les livraisons d'armes. Vous avez vu où on en est rendu. Il faut livrer des chars lourds, on parle même maintenant de livrer des avions de chasse. Euh, bientôt, nous parlerons de missiles, enfin, euh, où, où on est. Euh, le, le groupe parlementaire LFI manifestant par là son refus d'approuver cette escalade dont on ne sait pas sur quoi elle peut déboucher, sinon sur le pire. Le groupe parlementaire LFI a décidé de s'abstenir. Et je pense qu'il a une raison. Moi, pour ma part, tirant les conclusions de la caractérisation qu'on a faite de cette résolution guerrière, j'ai dit ce sera sans moi... Euh, enfin, non seulement j'approuve l'abstention mais j'irai même plus loin et je vais voter contre j'en ai informé mon groupe parlementaire avant et ça n'a posé aucun problème je tiens à dire donc euh, on est dans cette situation une situation lourde de tous les dangers et tu as parlé de la situation qui est faite à la jeunesse euh, la situation qui est faite à la jeunesse elle s'inscrit maintenant elle s'inscrit dans cette situation moi il y a un truc que je ne supporte pas j'ai été prof euh, j'ai enseigné pendant 20 ans Voir que j'étais prof en lycée, prof de français, j'ai préparé des élèves au baccalauréat. Voir qu'aujourd'hui, d'une part, passer le bac, c'est devenu une épreuve euh, extrêmement angoissante. Pas parce que, comme tout le monde, a, il y a encore quelques années, les élèves se posent la question est-ce qu'on l'aura ou est-ce qu'on ne l'aura pas ce, ce bac Non, ce n'est pas ça la question qui se pose. C'est, est-ce qu'on va passer par la moulinette Est-ce qu'on va être broyé par la moulinette de Parcoursup? Aujourd'hui, on est dans une situation où quand vous êtes bachelier, avant vous accédiez, automatiquement vous pouviez vous inscrire pardon, dans la formation de votre choix dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est terminé. Je vous donne un chiffre. Il y a 300 000 jeunes cette année à la rentrée de septembre 2022 qui, bien qu'ayant pu s'inscrire à l'université, n'ont pas pu s'inscrire dans la filière de leur choix. Quand j'ai rencontré la directrice de l'hôpital de Montfermeil dont j'ai déjà parlé, elle m'a dit, monsieur le député, il y a encore quelques années, avant que Parcoursup existe, j'avais dans mon hôpital une cohorte chaque année d'une trentaine d'élèves infirmières. Monsieur a parlé de, de manifestations interdites. Et en fait, une euh, manifestation interdite n'existe pas. Pourquoi Parce que le droit de manifester est inscrit dans la loi. Et donc. On a le droit de manifester quand on veut, où on veut, simplement en prévenant M. le Préfet, il faut prévenir. Et donc, il envoie les CRS uniquement s'il y a trouble à l'ordre publique. Mais messieurs-là, vous avez le droit de manifester. La loi vous autorise à manifester. Oui, là, ben, euh, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Par contre, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'en tant que député, en tant que parlementaire, tu n'es pas évoqué dans les armes pour combattre Macron et ses réformes, l'arme parlementaire justement, et notamment la demande de référendum d'initiative partagée, qui est tout à fait faisable, étant donné qu'il faut réunir un cinquième des parlementaires. Alors parlementaires, ce n'est pas seulement les députés, c'est aussi les sénateurs. Ce qui fait 925 personnes... Donc, euh, 20%, un cinquième, ça fait 20%, ça fait 185 parlementaires. Et ça, on y arrive facilement. Et après, il faut réunir un, un, un dixième des inscrits sur les listes électorales, soit 4 15 millions, c'est 000, voix. Et donc, ça aussi, c'est faisable, étant donné la popularité de, de la réforme des retraites. Donc, j'étais un peu étonné que tu n'en parles pas. Et étant donné que ça a l'avantage, cette procédure, de bloquer la réforme des retraites pendant au moins de 9 mois, C'est-à-dire le délai qu'on aura tous, en tant que militants, chacun dans son coin, et tous ensemble, ou, je, ou séparément, pour réunir ces 4 millions de voix. Donc euh, je pense qu'il y, y a ça comme arme. Et il y a une deuxième arme aussi qui va arriver très vite, après-demain. Lundi, c'est les, les motions de censure qui vont se présenter. Et là par, là, par contre, je vais peut-être dire une chose qui ne va, qui va pas faire l'unanimité et qui va peut-être euh, peut jeter un poids mais je suis absolument, en, je m'adresse donc aux parlementaires, je pense qu'il est absolument essentiel de voter toutes les motions de censure qui se présenteront à partir du moment où le texte est clair, où il rejette la, la réforme des retraites et il appelle au retrait. Que ce soit le Rassemblement national ou n'importe qui, si on dit la même chose, on fait la même chose. D'autant plus que là, si on fait le décompte, il n'est pas impossible, avec les non-inscrits, avec d'autres personnes en dehors de la Nupes et du VRN que on, a, on puisse arriver à peut-être pas à la majorité, mais pourrait, ça pourrait être une arme. Enfin, personnellement, je pense plutôt que le, le, le, le, le référendum d'initiative partagée, ce serait plus une arme immédiate qui redonnerait de l'espoir, parce que moi, moi je suis retraité, alors évidemment je pourrais dire, j'en ai rien à faire de tout ça, mais je côtoie quand même pas mal d'actifs, et je sais que les gens, ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'on bloque ce truc-là. Donc il y a évidemment les mobilisations, toutes les mobilisations, ça il faut, euh, il faut évidemment appuyer sur le champignon là-dessus, mais et, et aussi les armes parlementaires dont on dispose, et nous c'est de là. Voilà. Alors là, je, vais, je vais un tout petit peu prendre la défense quand même de Hugues. C'est qu'il ne fallait pas faire, de. de sans faire l'amalgame des choses, il ne fallait pas non plus faire les, les majorés. Mais euh, on a connu ça aussi dans les gilets jaunes. Quand on est rentré dans les gilets jaunes, nous qui étions assumis, on est rentré dès le départ. Euh, le but, c'était évidemment, vous savez, qu'on a rencontré des gens qui n'avaient euh, pas forcément les mêmes tendances que nous, bien loin de là d'ailleurs surtout dans un secteur comme le Nord de Lyon. Euh, et donc, euh, on savait très bien qu'on avait un gros travail aussi de convain euh, pour convaincre. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a fait énormément d'actions, euh, on a fait euh, beaucoup de conférences, on a fait beaucoup, pas mal de choses comme ça, on a fait venir des spécialistes et que ça sur place, on a fait vraiment des trucs intéressants. Et dès le départ d'ailleurs, trois semaines après quasiment, on commençait déjà notre travail. Et donc c'est pour dire qu'il ne faut pas non plus se fermer la porte parce que euh, par rapport à quelque chose, effectivement, on ne cache rien. On n'engage ni... Euh, euh, ça, évidemment, on le, le, le pouvoir en place, la, la, la, on l'entend. Le, le, moi non plus je ne regardais plus la télé, je n'écoutais plus la radio depuis longtemps. Mais là, en ce moment-là, j'écoute un peu ce qui se dit. Parce qu'évidemment, ce qui fait très peur, c'est quand même la france insoumise. On entend des choses incroyables en ce moment-là. Euh, mais ça vaut le coup d'entendre. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, on a, on a affaire, évidemment, à, à un gouvernement bonapartiste, hein, comme ça, par ce nom. Hein, c'est l'histoire qui nous le montre. L'histoire explique tout, hein, même si quelquefois l'histoire emmerde les autres, euh, comme, on, comme on dit parfois, mais l'histoire rapporte tout, elle raconte tout. Et, et je voudrais revenir quand même à un événement qui a eu lieu, on avait créé une, un collectif sur le nord, là, pour, pour, euh, quand il y a eu le, le phénomène de, du protocole sanitaire. Parce que le protocole sanitaire, je pense que c'est là-dessus, euh, d'ailleurs ça a été un, un, un exercice de, pratique euh, de, du pouvoir euh, en place à ce moment-là c'était de voir jusqu'à quel point on pouvait faire oublier le peuple, mettre le peuple à genoux. Et je pense que là, on a, ils ont réussi quand même quelque chose d'assez fort. On en est arrivé quand même à se s'autosigner des autorisations sorties. Je trouve que c'est du jamais vu dans l'histoire. Du jamais vu. Et c'est vrai aussi qu'il y a nous, on a démarré ce protocole-là, enfin ce collectif là sur le protocole sanitaire qui avait lieu dans l'enseignement. Et lorsqu'on étudie, très peu de personnes le regardaient ce protocole, mais le ministre de l'Éducation, quand il l'a conduit, moi j'y voyais des propos réactifs. J'avais l'impression d'être retombé en 1927. Réétudier le texte, et vous verrez que c'était très grave. Voilà. Donc déjà, il y avait une façon de forger l'esprit des gens. Et je pense que là, en ayant mis autant de, de, de force dans, dans ça, et en ayant réussi son coup finalement, eh bien, je pense qu'il il pensait qu'il pouvait aller encore plus loin dans ses réformes avec ce deuxième quinquennat. Et, je, et, et là, bravo, bravo pour le travail que vous avez fait parce que au niveau des députés, parce que vous avez été fidèle effectivement à l'idée de la France insoumise, à l'insoumission, hein, qui est un terme quand même qui historiquement qui a une connotation importante. Voilà. Elle peut dire quelque chose, l'insoumission. Hein, elle ramène à l'histoire de, de l'Algérie. Et donc, tout ça, c'est important de le savoir, c'est important de dire aux jeunes aujourd'hui que nous, les vieux, là, on est conscient de ce qui s'est passé, on sait pourquoi ça s'est fait, il y a un rappel historique dont on est capable de, de, de comprendre le message, et, et je pense que là, il y a quelque chose de grave, parce que lorsqu'il y a une crise très grave, ça peut se terminer par une guerre. On l'a vu dans les décennies des, euh, qui ont précédé, euh, évidemment, euh, de Gaulle. Mais, euh, les gouvernements, etc. Mais c'est vrai que ce que tu as dit aussi tout à l'heure était important, c'est de dire que les gouvernements successifs, en fait, après-guerre, quels qu'ils soient, n'ont peut-être pas non plus euh, fait leur travail, en, euh, et, et, et c'est vrai qu'il ne s'agit pas de dénoncer qui que ce soit, mais c'est dommage que la gauche ne se soit pas rendue de ça dès le départ pour sortir de cette 5 République qui est encore une, fois une, une République bonapartiste et qui donne tous les pouvoirs au président. C'est terrible là on en est, il ouais, n'y a rien qui me surprend de ce qui arrive aujourd'hui, il suffit oui. simplement de lire l'histoire oui. voilà. donc je voudrais simplement dire qu'aux jeunes on ne va pas vous laisser tomber oui. et, et oui. c'est bien de voir les jeunes aujourd'hui par rapport au mouvement des, des gilets jaunes qui a eu du mal quand même, on a eu beaucoup de mal hein. mais, mais mais ça, ça, et on a beaucoup morflé Le mais beaucoup morflé privé, oui. voilà. et il euh, y a eu des choses terribles qui se sont passées oui. et je n'ai pas envie que ça vous arrive à vous et j'espère je, que ça va aller très vite pour faire tomber ce gouvernement oui. Voilà. J c'est la capacité de travail des députés de gauche maintenant. C'est-à-dire que, est-ce que ça, ça ne fait pas peur On a l'habitude de députés et de sénateurs qui, vu de mon côté, ne foutent rien, ou ont l'habitude de ne pas faire grand-chose, et là, ils se retrouvent face à des gens qui s'intéressent, qui s'impliquent et qui travaillent. J'ai l'impression que ça met aussi le feu au pire. Je ne sais pas si et la euh, pression, en tout cas. Euh, je ne sais pas si je le dis bien. Ou un genre euh, de bordel. Voilà, du coup, est-ce que vous voulez <rire> travailler un peu plus ouais. <rire> Vas-y. Oui, moi, c'était sur le. Comment faire euh, battre Macron ah, Voilà. Mais par rapport aux options. <rire> par rapport aux options. Tu veux dire physiquement Non, non, non. Comment, <rire> le, comment, comment battre, faire tomber, Chantiment. Comment faire tomber cette réforme et euh, moi je m'interroge sur la, la stratégie de, de l'intersyndicale, hein, que je trouve a, a fait des, pour l'instant est très unis, on a bien, bien expliqué, avec la montée en puissance, mais on voit qu'on arrive quand même à un bout. Et j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas eu le 49.3, si la réforme était passée à une voix près, euh, moi je sentais bien que la, la, la tonalité des communiqués de l'intersyndicale commençait un petit peu à retomber, et qu'on allait retomber ensuite peut-être dans une solution type référendum. Et ça j'ai peur que ce soit... Un peu le, la fin du mouvement. Or, il y a une autre voie qui se dégage depuis le 3 c'est euh, les manifs sauvages. Hein, C'est-à-dire l'extension de la grève, les secteurs qui partent, et j'ai envie de dire le dépassement des consignes de l'intersyndicale. Mmh. Parce que de s'appuyer sur une intersyndicale que moi j'ai connue en 2003, qui m'a fait faire un mois de grève pour rien, parce qu'on a été battu ensuite en 2010 par 14 journées de grève et aussi l'intersyndicale. ça ne s'amène pas à un retrait du gouvernement. Voilà. Moi, je crois pas trop aux de censure. je pense pas qu'elles passent, hein. je pense qu'ils vont trouver des accords dans le week-end, enfin j'espère qu'elles passent, mais bon, si elles passent pas... Je pense pas que ce soit de changer... Euh, L'initiative des centristes d'essayer de rassembler, je trouve que c'est intéressant, mais bon, j'ai peur que... Les cadeaux à la droite, ça fonctionne, et qu'ils arrivent, qu arrivent à faire passer à ce qu'elles passe pas, donc la loi toute l'année, et qu'après, la seule solution, ça va être le débordement. Hein. Et je crois que c'est dans le débordement qu'on fera reculer Macron, et pas autrement. L'extension de la grève, le débordement... Moi, c'est les gilets jaunes qui ont obtenu des choses, le, euh, quand il y a eu le CPE, on a obtenu des choses, euh, en 86, quand les manif étudiants ont débordé, les cadres syndicaux, c'est là qu'on a fait reculer le gouvernement, et pas dans des mouvements, euh, on va dire, soit que dans euh, l'excès parlementaire, parce que ça, ça nous mène sur une logique parlementaire qui n'est pas faite pour, pour faire gagner le mouvement social, en fait, et on va encore se retrouver avec oui, une défaite. Voilà, le problème, c'est la donc, bien dit, on va voter euh, la motion de censure. Au passage, tout indique, c'est pas une ruse de ma part hein, quand je dis ça, mais tout indique qu'en fait, on verra bien, hein, il y a trois motions de censure qui ont été déposées. Euh, je pense qu'on s'oriente vers le vote d'une motion de censure, puisque c'est la motion transpartisane déposée par euh, le, le groupe Piotr. Je ne me rappelle jamais ce que signifie l'acronyme. Je sais qu'il y a indépendance d'outre-mer là-dedans, enfin bon bref. En tout cas, c'est un groupe centriste avec... Euh, le député Charles de Courson qu'on que, qu commence à connaître qui ne manque pas de talent euh, qui, euh, qui présente cette motion le RN a d'ores et déjà indiqué qu'il était prêt à retirer sa motion pour que cette motion transpartisane soit euh, votée euh, je vais me prononcer hein, sur cette histoire de, de, de vote de la motion RN je ne vais pas esquiver la question en tout état de cause, la motion qui a une chance de, euh, de l'emporter peut-être, peut-être c'est euh, cette motion transpartisane euh, déposée par Iott. Puisque tous ceux qui sont intéressés à la voter ont d'ores et déjà indiqué qu'ils euh, étaient prêts à la voter et qu'ils la voteraient. Euh, je pense que le plus intelligent d'ailleurs serait qu'il n'y ait que celle-là. Ça règle oui. tous les problèmes, ça règle absolument tous les débats. Euh, alors, cette motion, euh, va-t-elle l'emporter On ne va pas faire de politique fiction. Euh, il y a, Si on m'avait posé la question la veille du 49-3, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne sentais pas ça comme étant le scénario le plus probable. Je croyais qu'à l'arrache, ils obtiendraient euh, euh, un vote majoritaire à quelques unités près, mais qui, qui, qui l'arracherait quand même. Moi ben, Au bout du compte, ils ont préféré utiliser le 49-3. faisant ça, ils se sont enfermés dans une impasse, mais, mais, mais ils... ils c'est quand même ce scénario-là, qui à mes yeux n'était pas le plus probable, qui au bout du compte est sorti du chapeau. Euh, vu le degré extrêmement instable de la situation, il n'est pas exclu que la motion de censure euh, soit, euh, soit adoptée. Alors depuis, euh, depuis ce matin-là, ou depuis hier, hier soir, euh, sur toutes les chaînes, il se livre au même décompte qu'avant le 49 euh, combien il manque de voix pour que ça passe, etc., etc., moi je me dis que si ça passait, alors là ce serait la solution la plus efficace et la plus économique, parce que là le problème est arrivé, le gouvernement tombe et ça réforme avec. Donc là, euh, là, là on va ouais, se marrer. Oui. Euh, puis, y compris, ça ouvre les vannes euh, à une mobilisation euh, plus forte pour régler un certain nombre de, de questions. questions. Il dissout euh, l'Assemblée. Euh, bien sûr, bien sûr, bah, les trucs, et c'est tant mieux. Pourquoi ouais, vous, vous avez aidé les caisses de grève et pas le Je pense parce que je pense qu'ils n'auront aucune preuve qu'ils ont été les caisses de grève. En tant que député, de montrer que est plus proche de la population que le RN pour ceux qui ne bon, ouais, risque voir, pas, hein. pas de financer des quêtes de rêve. Ils sont contre la réforme, réforme aussi ouais, sur le papier. Oui, ouais, hein. enfin vous ne les voyez jamais dans les manifestations, bien vous ne les voyez jamais oui. sur un piquet on de rêve, même main, main, pas, pas pour Et se se se vous ne risquez pas de les voir. Mais en tout état de cause, ce serait le scénario le plus efficace. Moi, ce n'est pas le scénario le plus probable, mais étant donné l'instabilité de la situation, je n'exclus rien. J'ai vu que Pradier euh, a dit euh, ce, cet après-midi que euh, cette. Euh, il n'était pas compté il y a encore quelques heures parmi ceux qui allaient voter la motion de censure, mais qu'il a dit qu'elle méritait réflexion. Très bien. Euh, J'ai vu que le député centriste, lui il fait partie de la majorité gouvernementale, <coughs> euh, qui s'est illustré l'autre jour sur le plateau de c'est à nous, c'est à vous, ou, à vous, ou je ne sais plus. Euh, enfin, c'est sur France 5, voilà, c'est ça. Euh, il s'est illustré en, en, en traitant les auteurs de la réforme de, de tête d'œuf, ces technocrates qui comprennent rien à rien, et il avait d'ores et déjà annoncé qu'il voterait contre. Et là, il a dit qu'il allait voter la motion de censure. Donc on peut avoir des surprises. Peut-être pas, mais peut-être. On verra. Sur la motion du RN, moi, je, je, je vous dis ma position, que j'ai exprimée dans le groupe, euh, dès lors que l'objectif est clair, je ne vois pas pourquoi, euh, comment dire, Enfin, moi j'ai exprimé mon point de vue individuel, euh, j'étais plutôt favorable à ce que, euh, à ce que, en définitive, euh, on la vote. Y compris parce que à chaque fois, on a en face de nous Marine Le Pen qui, du coup, se fait un, un malin plaisir de voter, d'appeler son groupe à voter, ce qu'ils font d'ailleurs, la motion de censure déposée par l'EFI, et nous traite d'abominables sectaires, etc., etc. Maintenant, moi, sur cette question, euh, je ne prendrai pas le risque de mettre en danger l'unité le, le, du groupe parlementaire l'EFI, parce que c'est très controversé en interne. Il euh, y a des députés qui sont farouchement opposés, et je respecte totalement leur point de vue, parce que bah, le RN, on sait ce que c'est, quand même. Bon, c'est quand même eux... C'est quand même un de leurs députés qui a dit à un de nos députés euh, « retourne en Afrique ». Parce que moi, j'y étais. Et il n'a pas dit qu'il retourne en Afrique. Il a dit « retourne en Afrique ». C'est quand même... c'est là qu'on a à faire. Hein. Mmh. Bon, on a les mêmes salopards dans les rangs des macronistes, hein, au passage. Hein, parce qu'on n'a pas besoin de pour, <rire> pour faire passer... Non, non, mais c'est vrai, on n'a pas besoin du pour faire passer la loi Asile et Migration qui est à l'heure du jour dans quelques semaines. Bon. Mais... Euh, donc voilà, moi je ne prendrai pas le risque, sur. d'autant plus qu'il y a cette motion transpartisane qui est la seule susceptible vraiment de l'emporter, euh, je ne prendrai pas le risque de mettre en danger l'unité du groupe parlementaire auquel, euh, auquel j'appartiens. Voilà, donc là j'ai donné la totalité de ma position là-dessus. Euh, sur la question du RIP, je ne partage pas l'optimisme euh, exprimé par, euh, par certains d'entre vous, J'avoue que je suis, enfin j'avoue, c'est pas que j'avoue, mais je reconnais que je suis euh, beaucoup plus proche de la position qui a été exprimée par, par le jeune au, au fond de la salle, euh, parce que, vous savez, ces institutions, elles sont quand même remarquablement bien faites pour, au bout du compte, euh, j'allais utiliser une expression extraordinairement vulgaire, donc je ne vais pas l'utiliser. Si, mais non, non, non, mais c'est fait pour faire en sorte qu'au bout du compte, on soit toujours perdant, quoi. Parce que, bon, alors déjà, euh, mon point de vue tient en deux temps. Premier temps, ce n'est pas le moment, de, de mon point de vue, hein, le, ce n'est pas le moment de mettre en avant l'exigence du référendum d'initiative parlementaire, Partager, euh, partagée. partagée. Quand, euh, Enfin, le RIP, quoi. Parce que vous n'y pouvez rien. Quand vous avez euh, des, des milliers de travailleurs qui s'engagent sur le terrain de la grève, que euh, la bataille fait rage, que vous avez des gens qui descendent dans la rue malgré euh, la répression, euh, dire qu'aujourd'hui la solution passe par là, je n'y peux rien, je ne peux pas m'empêcher de voir là-dedans une diversion à la mobilisation qui a lieu, qui existe sur le terrain, maintenant, tout de suite, sur le terrain, appelons les choses par leur nom, de la lutte de classe. Bon, moi je considère que c'est la lutte de classe qui, va, qui peut dénouer la situation. Je vois bien que, euh, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais je vois bien que notamment euh, euh, certains euh, dirigeants politiques euh, notamment euh, Roussel pour euh, le PC, euh, nous vante aujourd'hui les mérites du référendum d'initiative partagée. D'accord. Le même disait, je ne souhaite pas que ça déborde, je ne souhaite pas un débordement. Ben moi, je souhaite qu'au contraire, ça déborde. Euh, je souhaite qu'à un moment donné, la masse submerge euh, les obstacles auxquels elle est confrontée et submerge ce gouvernement et le contraigne à retirer sa réforme. Et donc, je pense que cette histoire de référendum d'initiative partagée, il euh, y a des, chez, je dis pas encore que c'est ce que vous faites, hein, mais chez certains responsables politiques, il y a des arrière-pensées qui me rendent extrêmement méfiant. Par ailleurs, par ailleurs, encore une fois, ces institutions sont remarquablement bien faites. Euh, déjà, c'est le parcours du combattant, le, le mais c'est vraiment le parcours du combattant. Euh, il faut réunir 4 700 000 signatures. Euh, bon, bah bon courage. Hein. Ce n'est pas 4 700 000 signatures sur euh, tu mets ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, tu signes en face. Hein. Non, non, non, non. non. Il y a un paquet de formalités à remplir. Il faut un... On, indiquer... on connaît bien, on l'a fait pour l'aéroport Paris. Oui, je sais. Eh ben, c'est un très bon exemple parce qu'on a obtenu un million de signatures. Et c'est très loin du compte. Et puis surtout, le plus en dernière instance, c'est pas pareil, d'accord, mais en dernière instance, qui décide de le mettre en œuvre C'est là que les institutions de la Ve République sont miraculeuses. République. Le Président de la République, ah, s'il mais... ne veut pas en tenir compte, il n'en tient pas compte. Alors, on va se poser la question deux minutes. En tiendra-t-il compte bah, Je suis à peu près certain du résultat. Donc, euh, par ailleurs, ça repousse, ça diffère, euh, j'en parlais, en... Non, on a eu cette discussion dans le livre. il y a un député dont... qui, qui, qui, qui a utilisé, dont... je ne me rappelle plus qu'il l'a dit parce que tout le monde s'est exprimé là-dessus, il y a un député qui a trouvé cette, cette formule, il dit mais en plus, personne n'y comprend rien, mais c'est vrai, mais personne n'y comprend rien, moi je me suis fait expliquer le machin, j'ai eu un mal de chien à comprendre, enfin... Je ne suis pas pressé, moi, de faire des porte-à-porte à, -porte à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, à Livry-Gargan dans ma circo, pour aller ça, chercher. Ah ouais, non, sans déconner. Hein. Euh, je pense que là, de manière immédiate, euh, ce qu'on a à faire, euh, bah, c'est ce que j'ai exposé dans mon, dans, dans mon introduction. Bon, bref, vous avez compris, hum. cette histoire-là, dans l'immédiat, euh, franchement, je ne suis faire pas très parallèle. chaud. Mais d'ailleurs, mais d'ailleurs. Mais d'ailleurs, LFI a sorti avec ses autres partenaires de la NUPES un communiqué commun dans lequel qui, moi, me semble très bien équilibré, qui commence par dire soutien total à la grève et qui consacre tout un paragraphe à la question de la grève et qui volontairement commence par ça parce que c'est la question prioritaire, qui ensuite embraye sur la motion de censure et qui, à un moment donné, mentionne la question du RIP. Je pense que du point de vue de la hiérarchie des priorités, c'est comme ça que ça se pose. Et c'est pour ça que ce communiqué, d'ailleurs, j'étais d'accord avec.